Insulte-moi, chaud. Je t'insulterai, Mister Baguette, que si tu te sub. Vous n'avez pas le droit de vous faire insulter gratuitement, sinon. La la la la. La la la la. Chat, prédiction, je gagne cette game. La prédiction est partie dans... 5, 4, 3, 2, 1... Pariez bien, pariez juste, c'est parti, c'est parti Suce-moi ma chiméra Suce ma chiméra Du coup mais je vous présente Suce ma chiméra les gars Une chiméra qui ne demande qu'à être sucée apparemment Et j'espère que vous allez la kiffer Enchanté Ok, ok. Apparemment son chargeur est vide. Oh t'inquiète, tu l'as re rempli direct dans la bouche. Cette arme est, est d'un feeling qui est magnifique chat, hein, je vous le dis. Genre l'arme est trop bonne. Comme la mère à Cyril cette arme, elle est parfaite. Vous savez qu'elle est monstrueuse les gars C'est un plaisir cette arme, c'est un truc ouf. Je vous ai dit que j'allais faire top 1 avec toutes les armes du jeu. En fait, une arme qui a 45 balles et qui est aussi légère... Je suis trop malin pour que tu puisses me, me tuer facilement avec ça. Je, je suis mortel forcément, mais... Euh... Je suis dur à tuer. Tu vois, regarde. Je vous dis que je, je suis mortel, mais je suis dur à tuer. Regardez. C'est la SO14. C'est l'arme la plus forte du jeu actuellement. Et regardez sa vie, les gars. Regardez à combien il finit de vie. Il a 1 HP, de chat. Plus ma chimera. Ok, la résurgence s'est réactivée. Je me demande vraiment où est-ce qu'il est. Ok, donc il y a un mec sur le toit. Regardez, il y a un mec sur le toit il y a un mec caché là. Il est passé comme lui là, qui me tire dessus depuis tout à l'heure dans le dos. Il mérite qu'une seule chose ces mecs. Hein. C'est tellement vrai. Ok chat, ok ok pour le moment les gars ça tire hein. Ça, ça découpe hein. ça, ça découpe Mon dieu Vous vous rendez compte les gars Que dans ce bâtiment il y a un mec Regardez, il y a un laser qui vient de là J'ai rajouté dans mes classes euh, euh, Des mineurs Au début moi non plus j'en voyais pas forcer. Putain Ça c'est une prune hein. Je te une ce mec là à droite, il va, il veut beaucoup fumer. Sachant, sachant, sachant que le mec justement là ne lui tirait pas dessus, c'est ça qui me. Tu sais, ce mec là, il, depuis tout à l'heure, il peut lui tirer dessus. Hein. C'est comme là, ils sont deux exactement au même endroit. J'ai du mal à y croire. Lui c'est un fantôme qui est positionné là depuis tout à l'heure. Et lui c'est un autre joueur. Je sais pas, j'ai la sensation qu'il se resserre sur moi les gars sans se tirer dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Pardon, Pourquoi est-ce que ce mec nous tire dessus Maintenant alors qu'il aurait pu tirer depuis tout à l'heure sur ce mec. <rire> T'es en plein milieu. Il est pas mauvais showy hein. Avec sa chimera. La chimera chat la ch Chiméra Je <rire> pense que je vais commencer mon, euh, mon défi. Mon défi des des, euh, des victoires avec toutes les armes. Il est knock. Bien joué à se comparer pour moi chat Bien joué chat Je dois avoir cette jolie classe Bien sûr chat Mais elle n'est que pour les gens qui sont ici Tenez regardez les gars on a du VLK, on a le laser, on a ces trois là, avec la poignée arrière et ça. Le tout ajusté en bas-gauche, bas-gauche, bas-gauche, haut-gauche. Pas touché. Ok chat. Régalez-vous